Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Mon invité aujourd'hui est André Carl vachon auteur et écrivain. Bonjour, comment ça va André? Bonjour, ça va très bien, merci vous aussi. Oui, ça va très bien, merci. Pouvez-tu nous dire un peu de ton parcours? Tu es historien, écrivain, tu as reçu beaucoup de reconnaissance littéraire partout au Nouveau-Brunswick, puis... L'Acadie dans Gaspésie aussi. peux tu nous parler de ça un peu? Comment ça a commencé, cet amour-là, cette cure-là d'histoire? Ah ben ça a commencé euh, à l'enfance, euh, c'est un petit peu comme Obélix qui est tombé dans potion magique. Alors euh, euh, j'ai toujours été intéressé justement par, par l'histoire. Puis ensuite, j'avais su que euh, la grand-mère de mon grand-père était d'origine acadienne et, et euh, ça m'a toujours intrigué d'en avoir en apprendre plus. Et quand je suis arrivé, je me rappelle encore en quatrième secondaire où j'ai entendu parler de cette histoire-là pour la première fois dans mon cours d'histoire. Euh, je me rappelle que vous avez été vraiment très, très, très choqués par cette situation-là, la déportation de 1755. Parce qu'on n'apprenait pas grand-chose sur l'Acadie à ce moment-là. On apprenait dans l'histoire générale. Plus je parle en 1989-90. Euh, à ce moment-là, ce qu'on nous disait, c'est bon, l'Acadie est fondée. L'Acadie est tombée en 1713, puis ils sont déportés en 1755, puis c'était fini, on n'entendait plus parler d'eux. On ne savait pas qu'il y en avait qui étaient encore dans les maritimes, puis qui s'étaient développés comme société distincte, eux aussi. Donc finalement, on ne savait vraiment pas grand-chose. Alors moi, je me rappelle avoir été choqué, je me dit, bon, mon Dieu, que les, les, les Britanniques avaient brûlé les maisons, puis qu'ils les avaient transportés un dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre, puis c'est à peu près ça qu'on avait appris. Donc euh, ensuite, évidemment, euh, j'ai cherché, j'ai jasé avec les frères de mon grand-père qui m'ont raconté leur version de l'histoire de, de, orale qui s'était transmise euh, justement dans, dans la famille et euh, ma curiosité était toujours euh, piquée, donc euh, j'ai poursuivi en faisant mes recherches généalogiques pour approfondir justement cette tous mes liens avec euh, les, les Acadiens. Et puis finalement, euh, bon je, je suis devenu enseignant. Euh, je, suis, je suis enseignant depuis 1996, euh, au secondaire. Euh, bon À l'époque, c'était enseignement religieux. Aujourd'hui, c'est éthique tu sais, du religieuse et le gouvernement nous change ça euh, bientôt pour un autre cours euh, sur des valeurs. Euh, on ne sait pas trop là. Bref, on, on attend mais <rire> tout ça pour dire que moi, j'ai quand même continué mon développement professionnel. Euh, je suis devenu euh, enseignant en histoire. J'ai fait ma, juste mon certificat à l'UQAM, Puis ensuite, j'ai fait ma maîtrise en études québécoises, autrement dit en histoire de la, sur l'histoire de l'Acadie, justement. Euh, alors, ça, je l'ai fait à l'UQTR 2016 à 2018, tout en enseignant quand même. Alors, euh, bon, mon premier livre que j'ai écrit, c'était sur la famille euh, Lejeune du Briard. Je voulais vraiment comprendre quelle était cette famille-là qui arrivait à la grand-mère de mon grand-père. Donc, je voulais comprendre la déportation avait eu quel impact sur la famille et tout ça. Donc, ça c'est mon tout premier livre. m'a pris 15 ans de recherche et d'écriture parce que <rire> le total est de 786 pages, en format 8 et 11 recto-verso. C'est un bon, bon volume. Et euh, moi, ce pas juste Joseph a marié Marguerite, puis il y a eu un Joseph premier, puis ensuite Pierre, puis ensuite, vous, vous comprenez, moi, je voulais avoir un peu plus de détails. Donc, chaque personne dans sa petite mini-biographie et en lien avec les recensements, le travail qu'ils font, euh, etc. Puis ensuite, chaque chapitre aussi, bon, il y a le chapitre pour la Louisiane, il y a le chapitre pour, euh, pour euh, le Nouveau-Brunswick, un pour la Nouvelle-Écosse, un pour Terre-Neuve, un pour Québec, vous comprenez, hein? moi, je voulais vraiment toucher tout le monde. Alors, ça, c'est le tout premier livre, mais je voulais aussi que les gens comprennent l'impact, par exemple, linguistique euh, en Louisiane versus en euh, Nouveau-Brunswick ou au Québec. On s'entend que les réalités ne sont pas les mêmes et je voulais absolument que les gens comprennent le développement des écoles, tout ça. Donc, là, j'avais vraiment un volet historique qui était beaucoup trop développé pour mon livre. J'aurais eu plus de 1000 pages. Donc, j'ai décidé de retirer tout ça et de réécrire, dans le fond, dans le fond, ça a été mon premier livre grand public qui est, qui est donc. Euh, les déportations des Acadiens leur arrivée au Québec et les déportations au pluriel parce qu'il y en a eu plus qu'une et ça c'était vraiment important de mettre l'accent euh, sur le pluriel de la chose justement parce que bon il y a eu 55 mais il y a une vague et ensuite il y a une reprise d'empreinte en, en 56, on reprend en 58, ça se poursuit en 59 et on en fait une dernière en 62 qui est moins connue, celle des prisonniers de la Nouvelle-Écosse. Bref. Euh, je voulais donc vraiment mettre l'accent là-dessus et aussi sur l'arrivée au Québec qui était moins connue. Euh, et là, euh, je voulais donc développer un peu plus ce volet-là sur comment ils étaient venus. On entendait toutes ces questions de légendes épiques, de grandes marches à finir dans les forêts, passer à travers, aider par les Autochtones, tout ça. Bon, il y a des choses vraies, mais il y a des choses où là, il fallait nuancer. Ce n'était pas euh, tous les Acadiens qui étaient passés par la forêt. Et encore, il faut le dire, là, ceux qui sont passés par la forêt, ils sont passés par les passages entre les rivières plus que, dans le fond, euh, marcher à travers là, euh, des 900 km, par exemple, là, qui n'avaient pas vraiment de, de sens historique, à mon avis, personnel. Puis, finalement, au fur, au fur et à mesure, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment venus par bateau pour la très grande majorité. Bref, c'était mon premier livre. Oui, effectivement, j'ai eu quelques prix notamment le prix Acadie-Québec, sur ce livre-là, j'ai eu « Percy Foy à Montréal ». J'ai été finaliste pour le prix euh, France-Acadie, euh, donc euh, le prix qui est remis à Paris. Mais c'est le livre dans lequel j'ai été collaborateur qui a remporté le prix, donc finalement, je l'ai eu pareil. <rire> Alors, j'ai été collaborateur dans le livre qui s'appelle « L'Acadie hier et aujourd'hui », euh, écrit par euh, plus de 50 auteurs euh, Autant de France, d'Angleterre, de Louisiane, euh, du Québec, du Nouveau-Brunswick, bref, un peu partout. Et justement, pour faire connaître un peu la culture euh, acadienne euh, aujourd'hui, donc un livre publié en 2014 également, on était à quelques semaines d'intervalle pour la sortie euh, des trois livres finalement que je viens de vous raconter. C'était mon année 2014 et je vous ai dit que j'enseignais à temps plein aussi, bon. <rire> J'adore, inquiétez-vous pas, j'ai aussi une vie, mais c'est je suis quelqu'un de hyper organisé, donc euh, j'ai du temps d'écriture et je l'utilise, j'ai pas le syndrome de la page blanche. Ça m'est me, vraiment pas arrivé, euh, ce syndrome-là. Bref, à la suite de, de, de ce livre-là, je me rappelle encore au Salon du livre de Montréal. Mon tout premier, j'étais vraiment impressionné de dire, oh mon dieu, je, je, je, je suis pas le visiteur, c'est moi qui ai un des auteurs avec euh, tous les grands noms. Bref, euh, à ce moment-là, il y a une dame qui avait déjà lu mon premier livre, Les Déportations des Acadiens, et m'a demandé tout simplement, mais à quand la suite? Et là, je suis resté un peu saisi parce que dans ma tête, j'avais réglé mon problème cognitif. C'est-à-dire que j'avais réglé ma question que moi, je cherchais à répondre. Donc, qu'est-ce qui était arrivé avec mes ancêtres Acadiens? Et notamment, donc, ceux qui étaient venus au Québec, évidemment. Euh, et là, euh, je me suis dit, ah, « qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je serais capable d'aller plus loin, par exemple, avec ceux qui sont venus de Nouvelle-Angleterre après-guerre? » Et effectivement, ça a donné mon livre, justement, « Des Acadiens déportés qui acceptèrent l'offre de Murray », parce que finalement, il y a 1300 quelques personnes qui vont venir après-guerre, et non pas comme réfugiés, mais plutôt comme immigrants. Et ça, c'est moins connu comme phénomène. On parle toujours euh, des loyalistes qui arrivent à... à dans la même époque, et c on focus toujours sur eux. Pourtant, il y a 1300 Acadiens qui vont venir fonder des villages au Québec, qui vont s'installer, qui vont amener, ils vont, ce qu'on appelle, on va, ces villages-là, on les appelle les petites Cadis, c'est-à-dire, ils refont, dans le fond, la société acadienne dans un village sur le territoire québécois à l'époque, évidemment. Par la suite, il y aura de ces Acadiens qui euh, traverseront vers l'Ontario et qui seront dans les communautés euh, francophones euh, connues et même d'autres qui iront vers l'Ouest aussi, évidemment, dans, dans notre histoire. Alors, je voulais euh, identifier... ces. Je me suis posé la question, est-ce que je serais capable d'identifier ces Acadiens-là? Et même chose, est-ce que je serais capable de valider si la légende est un fait historique, c'est-à-dire ces grandes marches épiques-là, ou si j'arriverais justement à la contredire en démontrant l'arrivée des bateaux? Alors, j'ai trouvé plein, plein, plein de choses vraiment intéressante, même dans des livres d'histoire de certaines villes américaines où justement on a, on apprend dans un euh, publié en 1862 quand même euh, c'est Worcester et on nous dit euh, qu'on a payé le passage des acadiens on leur a payé le bateau parce qu'on voulait s'en débarrasser on voulait plus euh, les avoir à notre euh, avoir à payer pour eux finalement alors ils s'en retournent ils veulent pas rester mais qu'ils s'en aillent alors euh, alors il y a des trucs comme ça qu'on trouve dans les archives vraiment euh, que et même un document, euh, la liste des Acadiens qui étaient à Princeton, au Connecticut, euh, on avait un document, les, on ne savait pas trop, il y avait des rumeurs que finalement j'ai trouvé le document original dans les archives en France. Euh, J'étais vraiment content et donc j'ai eu le prix France Acadie avec euh, ce livre-là Donc, euh, et, et, et d'autres prix, j'ai eu quatre prix sur ce livre-là, j'ai eu une bourse euh, Bref, ça s'est très bien passé pour euh, ce livre-là, et, et donc euh, voilà. Euh, ensuite, euh, on m'a approché, et ça j'étais vraiment très content, euh, les gens, euh, bon l'équivalent de Parc Canada, donc des euh, gens donc, de, euh, du parc régional euh, donc, de la Martinique qui m'ont approché pour écrire justement euh, sur les Acadiens en Martinique. Il y a une exposition qui est là maintenant euh, au Morne Rouge, donc au Domaine d'Emeraude, euh, donc on peut visiter. Et on m'a demandé justement si je ne pourrais pas écrire cette histoire-là, et euh, parce que j'ai finalement deux mes ancêtres acadiens qui, après avoir été déportés à New York, se sont retrouvés en Martinique. Donc mes ancêtres, les parents du, donc, de la famille, sont enterrés sur place, mais une de leurs filles avait marié un soldat français et a décid, ils ont décidé quelques années plus tard de venir s'installer à Québec. Et donc je suis descendant de cette famille-là aussi. Alors, euh, ça m'a intrigué. Je dis, ben oui, mais mes ancêtres sont passés par la Martinique, alors pourquoi pas? Et donc, euh, j'ai réussi, en fouillant dans les archives, à recréer cette histoire-là. Euh, parce que, bon, il y avait eu un désastre aussi euh, bien important dans le nord de l'île. En 1902, le volcan avait brûlé la moitié de l'île. Et donc, beaucoup de documents avaient disparu. Et j'ai réussi à retracer de ces documents-là qui étaient en double, soit aux États-Unis ou en France, pour justement être capable de, de, de remettre... Euh, un peu d'ordre dans cette histoire-là et essayer de comprendre le, le déplacement et le cheminement pourquoi les Acadiens sont arrivés tout d'un coup en Martinique. Alors, ça a donné une petite caddie en Martinique que j'ai reçu la médaille du monde Rouge, justement. Ils m'ont fait venir pour un lancement et je ne savais pas que c'était pour recevoir une médaille en même temps. Donc, c'était un, une belle surprise. Puis j'ai reçu aussi l'honneur, la médaille de mon je sais ce que je veux le dire. Le mot, le, le, le, le, le, ça m'échappe, mais bref, j'ai reçu aussi un autre beau prix euh, prévôt euh, en 2018 sur ce livre-là et en combo avec celui de Love de Murray. Alors euh, là, je voulais dire, j'oublie son premier prénom, mais euh, bref, euh, un beau prix que j'avais reçu en 2018 aussi. Euh, par la suite, bon, j'avais commencé mon, mon, ma, ma maîtrise et là, je je voulais faire une synthèse sur l'histoire acadienne au goût du jour, celle qu'on qu qu a présentement connue, surtout celle de, de Bonard senault Donc, commençait à dater hein, des années 1970-80. Puis là, il fallait. Moi, je voulais rendre ça un petit peu plus euh, ça, au goût du jour, mais aussi euh, simplifié, euh, facile pour tous. Euh, donc, le, donc, finalement, ça a été deux tombes parce que ça donnait c'est trop épais. Alors, euh, on a donc l'histoire de l'Acadie, de la fondation aux déportations, tombe 1, qui couvre la, la, la partie française, mais aussi, donc, il est divisé en trois chapitres. C'est-à-dire, le premier chapitre, c'est sur l'histoire des Autochtones, donc euh, des Mi'kmaq. Alors, on, souvent, on en parle un peu, mais c'est un peu édulcoré, c'est un peu euh, coupé. Alors là, j'ai été à fond, donc, sur ce qu'on... Évidemment, c'est le portrait laissé par les Français de l'époque. Alors, c'est quoi leur rituel? Comment ça fonctionne? Leur système politique? Le territoire était déjà organisé? Comment ça fonctionnait? Je voulais vraiment donner donc, le premier chapitre que les gens puissent dire: OK, nos ancêtres acadiens sont arrivés, bon, leurs français, ils sont devenus acadiens, évidemment, mais ils sont arrivés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Bien, il y avait une culture sur place telle laquelle. c'est celle qui ici est décrite. Évidemment, encore là, c'est l'image laissée par les français de l'époque. Le deuxième et troisième chapitre, c'est vraiment donc le, le premier essai de, de colonisation. Ensuite, la première vraiment, période de colonisation avec les toutes premières familles arrivant en 1632. Jusqu'à la perte, dans le fond, en 1710, euh, qui est la perte non officielle, mais par les guerres. Et tout de suite, les Britanniques changent. Bien, à ce moment-là, ils sont euh, Britanniques. Là. Donc, ils changent déjà les règles, changent, port royal devient police royale, Et pourtant, le traité... Euh, du Dutrec n'est pas signé encore, on parle de 1710, donc on avait déjà commencé à régler la, la situation de, de, de la population, donc aux règles britanniques. Le, le, le tome suivant, évidemment, c'est la période anglaise ou de britannique, évidemment, donc euh, toute la période de, de, de, où on va créer cette Acadie française qui est aujourd'hui Nouveau-Brunswick et le développement de cette nouvelle ancienne Acadie, dans le fond, qui devient la Nouvelle-Écosse. Et ensuite la création des autres îles françaises qui n'étaient pas d'Acadiennes, mais qui ont reçu des Acadiens, donc l'île Saint-Jean, l'Île-Royale. Et par la suite, toute bon, la question de la déportation qui est amenée, et bien, avec un D majuscule, c'est-à-dire la période au complet, donc euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et euh, ensuite, justement, où sont-ils? Hein? Le dernier chapitre, c'est vraiment On les retrouve où, nos Acadiens? C'est quoi la situation en Nouvelle-Angleterre, en France, dans les Antilles, au Québec? Donc, je, je termine avec ça et j'ai eu euh, évidemment le, le prix euh, Philippe-Aubert de Gaspé en 2019 pour euh, mes vivres. Voilà, pour je ne sais pas si euh, <rire> Oui, oui, oui, <rire> c'est beau. C'est beau, c'est beau. Euh, Pourrais-tu nous parler, euh, est-ce que tu as trouvé des personnes qui étaient métisées dans tout ça, là, dans des familles, euh, quand tu as regardé pour les autres femmes, tout ça? Évidemment, c'est sûr que... Euh, euh, dans les premières familles, bon, évidemment, les familles françaises arrivent euh, ils s'installent. Il y a certains des fils qui vont marier des autochtones. Moi, je suis descendant euh, de jean roy dit à Liberté, qui a marié une autochtone, qui, qui est connue, qu qui est des fois écrit Marie au bois ou Christine au bois. Donc, si les gens ont écrit Marie-Christine au bois, alors moi, je suis descendant de, de ce couple-là. Il y en a d'autres aussi. Là, si je prends euh, au niveau donc des Martins, la famille de. Euh, je vais le dire comme il faut plus rapidement, euh, je veux dire, je, vais, je reviendrai, mais il y en a quelques-uns quand même qui vont marier euh, des, des fils, euh, qui vont marier des Autochtones. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, ce n'est pas comme la situation euh, des métis de l'Ouest. Euh, les gens ne ils, ils se posent pas la question ou ils ne créent pas nécessairement une communauté séparée. Donc, ceux qui choisissent de vivre avec les Autochtones vont être avec eux et ceux qui choisissent de vivre à l'européenne ou à l'acadienne, si on peut le dire comme ça. Ils vont donc euh, s'établir avec euh, les, les autres euh, communautés. Alors, euh, euh, oui, c'est sûr qu'ils vont transmettre aussi leur savoir-faire parce que, euh, comme on sait très bien, euh, les Autochtones vont être en alliance avec les Français et ils vont transmettre de part et d'autre hein, des coutumes, donc c'est-à-dire euh, la façon de vivre, pour être capable de survivre aux premiers hivers, puis comprendre comment ça fonctionne, euh, la pêche, évidemment, les... découvrir les... les, les... Oui, là, il... on connaissait déjà la morue depuis très longtemps, depuis les Vikings venaient, euh, mais euh, quand même, euh, les Basques euh, venaient aussi donc sur la, la, la bord de mer, donc justement pour pêcher euh, les bandes, dans les bandes de morue, c'était connu. Mais ensuite, au niveau territorial, à l'intérieur, comment ça fonctionne, les saisons s'adapter, évidemment, tout ça tout ça nous vient des Autochtones qui nous ont aidés. Puis ensuite, on les a aussi aidés avec tout ce qui est la vaisselle, les armes. C'était réciproque, là, cette aide-là. Alors, euh, ça. donc oui, effectivement, il y en a qui ont marié euh, de, de, des femmes... Euh, Mi'kmaq et aussi Malécite pour ceux qui s'installeront sur le fleuve Saint-Jean, évidemment, pour ces communautés-là, tout à fait, évidemment. Continuez tu nous parler des euh, Acadiens? Par les... Continue, continue. Par la suite. Ah oui, mais j'allais dire, par la suite, j ai, j ai mon mémoire de maîtrise euh, a, a été publié. C'est mon, mon, mon tout dernier livre, justement, que je vais présenter au service de Montréal en fin de semaine. Donc, euh, les réfugiés et miliciens acadiens en Nouvelle-France. Puis je trouvais, je trouvais ça important parce que même chose. Euh, on parlait très, très peu, pour ne pas dire jamais qu'il y a eu des Acadiens sur euh, les plaines d'Abraham lors de la fameuse bataille du 13 septembre 1759, et pourtant, ils étaient 156 euh, au maximum. Euh, dans les documents, euh, tous les chiffres étaient arrondis. On disait qu'il y avait 150 Acadiens. Moi, je les ai identifiés. Je arrivé jusqu'à 156 pour euh, rentrer dans les paramètres, c'est-à-dire des âges de 15 à 70 ans. Et, euh, et ça, je trouvais ça important aussi de dire, mais les Acadiens, ils ne sont, sont pas juste venus ici comme euh, personnes qui faisaient pitié, puis qui cherchaient euh, du secours. Oui, on cherchait du secours, on cherchait à, à retrouver un endroit pour se protéger, mais il y a eu plus que ça. Ils se sont aussi battus pour défendre cette Nouvelle-France-là. Et ensuite, on les verra, euh, effectivement, dans les, les guerres des Patriotes, là, dans, dans le Richelieu, ils vont être là, et ils vont se joindre, puis euh, même aussi là, quand, pour... Euh, à la campagne, là, quand les Britanniques les, les Américains viennent envahir, ils, ils sont là aussi, ils vont aider et ils vont se battre. On a même qui vont aller se battre du côté, euh, justement, américain pour euh, l'indépendance des Acadiens du Québec qui vont s'en aller, justement, euh, battre, notamment je, des Trahans de la région de la Naudière qui vont, qui vont y être. Alors, euh, voilà, et donc, et mon prochain livre dont on, justement, vous m'avez posé la question sur la question des Métis Alors, euh, oui, donc, c'est... Je me posais toujours cette question-là. Plusieurs auteurs, c'était euh, entretenus sur la question, donc, euh, bon, le qui est arrivé quand? Et puis, pour la question de cette période de première colonisation officielle, où là, on voit l'arrivée de familles directement de France, donc de 1632 à 1654, euh, je trouvais, euh, bon, souvent, on arrivait avec l'angle d'une personne sur son ancêtre. Par exemple, là, euh, Guillaume Trahan est arrivé en telle année, puis c'était la vision, on descend la famille de Guillaume. Ce qui est bien, aussi, c'est pas mauvais. Euh, mais je trouvais que dans cette perspective-là, on n'avait pas la vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble-là, je trouvais qu'elle était importante de la remettre au bout du jour, mais aussi à partir donc, des recherches, les dernières recherches qu'on a eues sur euh, la généalogie, sur la génétique aussi avec les tests d'ADN, qui démontrent justement est-ce que ces femmes-là, où les noms ne sont pas connus, sont des Françaises ou elles étaient des autochtones. Certaines ont été confirmées autochtones et d'autres ont été démontrées qu'elles étaient d'origine européenne. Donc là, évidemment, ça permet de bien recentrer de placer l'immigration. Il y a des documents qui existent qui démontrent, euh, je prends l'exemple d'Abraham Dugas, qui est un des premiers. Lui, euh, quand il arrive, bon bon, on, on nous dit dans la littérature arrivé dans les autour des années 1640. C'est très flou. Alors, je me suis dit, est-ce que je serais capable de trouver quand il est arrivé? Et donc, euh, c'est un de nos premiers armuriers. En, avant, ensuite, il, y a, il deviendra, euh, il y aura une belle position, donc euh, magnifique gouverneur, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, euh, quand j'ai regardé, bon, mais le bateau qu'on a vraiment une liste officielle en 1636, on a un armurier qui est là, il y a un contrat de deux ans, c'est connu. Donc, déjà en 1638, il faut le remplacer. Et là, il y a un document d'archives qui nous dit euh, en 1640, il nous décrit les routes. Donc, il le sait déjà, il faut qu'il soit arrivé avant, alors au moins en 39, mais là, la logique est là, le contrat de l'autre est de se terminer en 38. Alors, c'est clair qu'Abraham est arrivé en 1638, et là, j'ai fini par trouver lequel bateau a amené des passagers en 1638, et ce qui fait en sorte qu'on est capable de faire parler les documents d'archives ensemble. Et c'est ce que le portrait que j'ai voulu faire, justement, sur cette colonisation-là, pour enlever les. On pense qu'à environ et à peu près que pour arriver à quelque chose d'un peu plus formel, un peu plus euh, dirigé avec des documents d'archives. Notamment, j'ai eu accès euh, aux archives des Capucins, qui sont la communauté religieuse qui euh, était là justement pour euh, évangéliser les Autochtones, mais aussi pour s'occuper de la vie spirituelle de ces bons Français qui arrivaient en Amérique du Nord. Il ne fallait pas qu'ils tombent dans les... Euh, les meurtres un légères des Autochtones, au dire de certains, mais bon, alors, euh, il fait... mais ce qui a permis de, de, de, de, justement d'aider, parce qu'au niveau démographique, ils vont nommer les choses dans les lettres, ils vont dire, il y a, il y a 120 personnes en 141, alors c'est qui ces 120 personnes-là? Alors j'ai réussi à les identifier. Ce qui a permis aussi, avec les autres documents, de dire, ah, OK, oui, ça fonctionne, telle famille était bien là, ou telle autre, non, parce que, ça ne rentre pas dans les chiffres selon les personnes qui sont déjà mentionnées. Vraiment, des petits bijoux comme ça que j'ai réussi à retrouver euh, avec les archives des Capucins que j'ai trouvées. Euh, ça donnait un angle différent, un, au, un nouveau regard sur cette période-là. Et euh, je suis vraiment très fier. J'ai hâte de voir le résultat. J'ai même réussi à trouver une vieille carte de Port-Royal des années 1680, mais avec d'autres cartes et d'autres documents, j'ai été capable de de refaire le plan de, de Port-Royal en 1650, avoir un portrait. J'ai eu le spécialiste euh, de l'archéologie acadienne, justement, qui était à sainte Mary's, euh, qui, qui a pris, lui, avec, euh, il fait beaucoup de géoradars pour justement identifier les ruines, pour savoir les endroits étaient où. Et il m'a fait, une, euh, il a pris le géoradar d'Annapolis-Royal aujourd'hui, puis on a superposé la vieille carte pour voir l'église, elle était où. À ce moment-là, le cimetière, bon, on le sait, ça a déjà été trouvé, donc il est à cet endroit-là. Et donc, de placer, parce y a un document d'archives de 1705 qui nous dit qu'on exproprie 12 propriétaires, donc leur maison va être détruite pour agrandir le fort. Et ça permet de comprendre que donc le fort, il est là aujourd'hui, c'est le fort Anne hein, à Annapolis-Royal, mais autrefois, c'était le fort de Port-Royal, daté de 1705. Donc, ce qui nous permet de comprendre qu'effectivement, Bien, il y avait les maisons qui étaient là, l'église était bien là, le cimetière était bien là. Alors ça aussi, c'est un beau, un beau petit bijou que je suis content d'offrir de, de, à, à tous ceux qui sont intéressés à l'histoire.